Vous êtes à la recherche d'une montre cardio GPS polyvalente qui a tout pour vous accompagner lors de vos sorties sportives. J'ai peut-être ce qu'il vous faut. J'ai testé pendant plusieurs semaines la Coros Vertix 2. Cette montre, on a dans le ventre et on voit ça car c'est l'heure de mon test complet. C'est parti Commençons par explorer le design de cette Coros Vertix 2. C'est bien entendu une montre cardio gps elle va donc avoir déjà un look très imposant car oui on aura bien entendu les dimensions qui permettent à coros d'intégrer toute cette technologie dans cette montre c'est à dire un diamètre de 50 mm pour être plus précis 50,3 par 50,3 avec une épaisseur de 15,7 mm tout ça pour un poids de 89 grammes on est sur quelque chose d'assez imposant mais c'est souvent nécessaire dans ce secteur de la montre cardio gps on a du coup un bracelet en silicone qui lui aussi est imposant parce que il mesure 26 mm la technologie de ce bracelet en silicone est une sorte de quick release qui va vous permettre d'enlever et de remettre facilement à l'avant on retrouve un écran qui à première vue ne semble pas mais est tactile on en reparlera juste après. C'est un écran de 3,5 cm, 280 par 280 pixels, incluant 64 couleurs. C'est un écran tactile LCD, always on, avec un revêtement, effet diamant et un verre en saphir. Au niveau... Du boîtier, on est sur un grade 5 taillage en titane avec un revêtement PVD. Enfin bref, elle est imposante et elle est très résistante, vous l'aurez compris. À l'arrière du coup, on retrouve le capteur optique de fréquence cardiaque qui permettra aussi une surveillance de l'oxygénation du sang et même un ECG. On aura aussi le petit plug pour recharger ici et là, sur le côté droit, boutons dont un qui va être un bouton couronne qui va permettre lorsqu'on va défiler hop de défiler mais ça on va le voir dans la navigation les autres boutons sont des boutons poussoir bref vous l'aurez compris c'est bel et bien une montre cardio gps résistante avec un design un petit peu funky avec son petit bracelet orange et elle est vraiment très jolie et très sympa à prendre au poignet en plus que parler du design de cette montre on peut parler rapidement du design de la boîte parce que on a une vraie boîte livrée avec la montre qui c'est une boîte résistante à l'eau, étanche et résistante à la poussière. La montre est livrée là-dedans et je peux vous dire que ce packaging, on ne le retrouve pas partout. Parlons maintenant des caractéristiques techniques cette Coros Vertix 2 intègre de la technologie, et pas n'importe quelle technologie, car c'est la première montre qui intègre un GPS avec un satellite de nouvelle génération. C'est un satellite de nouvelle génération en double fréquence. Ça va te permettre à cette montre de se connecter aux 5 satellites majeurs. GPS, GLONASS, Galileo, etc., etc., Beidou, BDDS, en même temps. C'est une montre, on le verra dans la partie sport de cette vidéo, mais qui va être la plus précise au niveau GPS. Et ça, pour beaucoup d'entre vous qui regardent cette vidéo, c'est un critère majeur. Dans une montre cardio GPS En plus de ça on a une montre d'étanchéité 10 ATM C'est pour ça qu'elle est vraiment Elle est vraiment résistante Ça va vous permettre d'être Complètement immergé dans des sports subaquatiques. Au niveau de l'autonomie, on a aussi quelque chose d'impressionnant car on a une montre avec une autonomie en mode GPS de 140 heures. En mode quotidien, vous aurez une montre qui va tenir à peu près 60 jours. Et ça, c'est aussi top. Tout activé en même temps, le double signal au max, bref, vous aurez une autonomie d'à peu près 50 heures. On peut aussi parler des capteurs intégrés dans cette montre. Un capteur optique de fréquence cardiaque qui va même permettre de faire un style de CG. On va, avoir un optim... on, va avoir un... on va avoir un altimètre barométrique, un gyroscope, bref, vous allez avoir la panoplie de capteurs pour des montres cardio-GPS. Au-delà de ça, on va aussi avoir 32Go, 32Go de stockage pour stocker routes, itinéraires, musique, bref, données sportives, tout ce qu'il faut pour une montre connectée qu'on va blinder. C'est aussi une première sur une montre connectée Coros de pouvoir charger des fichiers audio, des musiques, directement sur la montre. Côté connectivité, on aura bien entendu le Bluetooth et la Wi-Fi. Voilà pour les caractéristiques techniques, maintenant regardons plus précisément ce qu'il y a dans cette montre. Commençons par regarder la navigation dans cette montre. Vous l'aurez compris, c'est une montre cardio GPS, et dans la plupart des montres cardio GPS, on navigue avec les boutons. Malgré que, je vous le rappelle, cet écran soit tactile. C'est-à-dire, lorsque je suis sur mon cadran principal, je ne vais pas pouvoir... Hop, swiper de haut en bas ou de droite à gauche. Tout va se faire avec les boutons. Si je veux aller en bas ou en haut, je vais faire tourner la petite molette, la petite, le petit bouton courant. Je vais pouvoir du coup tourner pour aller vers le bas ou là. J'aurai ma synthèse un petit peu d'activité de la journée, mon nombre de pas, mon nombre d'étages gravis, bref toutes mes données de santé. Ma récupération, ma fatigue, mon rythme cardiaque, mon sommeil, l'heure du lever de sommeil, etc, etc. Tout en bas j'aurai aussi les notifications qui me permettront d'avoir mes notifications, là c'est un tweet où je pourrais voir, voilà, new post exclusif, etc, etc. C'est ma synthèse des notifications mais on va en parler juste après. Ensuite je vais pouvoir appuyer sur le bouton du haut, avec une pression ça allume ou ça éteint le rétroéclairage. Le bouton couronne, lorsque j'appuie dessus, ça va me permettre de lancer une activité on va avoir la liste des sports pour pouvoir choisir et le lancer en un clic le bouton du bas nous permet de revenir en arrière d'un appui court et lorsque on va faire un appui long on va pouvoir voir les widgets sur ces widgets on va avoir plusieurs widgets, je vais recommencer par le premier qui est hop, le watch face ensuite on va défiler mais on va y revenir bien entendu sur les différents widgets on va avoir la musique, la caméra la boussole etc etc jusqu'à la carte, ça c'est la navigation, ah oui je vous le disais, cet écran est tactile. je vais vous montrer maintenant dans quelle situation l'écran sera tactile par exemple ça va être lorsqu'on va être sur une carte, une cartographie, je vais lancer ma cartographie et là je vais pouvoir regarder me déplacer comme ça avec le doigt ça c'est vraiment sympa, est-ce qu'il aurait fallu de pouvoir par exemple activer aussi dans les menus que l'écran soit tactile même dans la navigation normale, ça aurait été peut-être une option assez sympa, on verra dans les prochains modèles si ça sera fait Le plus important ça reste quand même que ce soit actif dans les moments les plus compliqués Donc ça c'est pour la navigation Maintenant parlons de la personnalisation Parlons maintenant de la personnalisation Et notamment du coup les watch face On va y revenir hop, Et on va tourner jusqu'à du coup watch face C'est là Là dessus je vais pouvoir du coup avoir différents cadrans Différentes cadrans principales Je vais pouvoir les choisir comme ça etc etc Ça c'est ceux qui sont directement sur ma montre Je sélectionne et ça se met sur ma montre. Lorsque je vais vouloir aller plus loin, je vais aller sur l'application Kouros. Je vais lancer mon application Kouros et je vais pouvoir aller... Tout à droite sur ma montre. Ça me permettra de choisir la montre pour laquelle je veux aller voir les nouveaux Watch Face et de cliquer sur Watch Face. Là, je vais avoir quelques écrans que je vais pouvoir ajouter sur ma montre. On aura beaucoup plus de possibilités. On aura la possibilité que d'avoir cinq cadrans sur la montre, donc il faudra les échanger hein, entre ceux qu'on veut rajouter et ceux qu'on veut enlever. Ensuite, on va reparler des notifications. Je vous le disais, il va être possible du coup d'aller choper les notifications comme ça, en passant par l'écran principal et en allant vers le haut. Lorsque vous voulez sélectionner une application vous aurez juste à appuyer là vous pourrez du coup voir toute votre historique de notifications. si vous voulez aller aussi plus loin sur les notifications vous allez pouvoir retrouver dans mes appareils le petit onglet notification là vous allez pouvoir aller cliquer dessus et vous allez pouvoir cocher ou décocher les applications qui vous enverront sur la montre des notifications ça se fait ici c'est assez simple vous, vous allez pouvoir par exemple activer les appels ou non et c'est simple. C'est toujours sympa lorsqu'on a une montre connectée, même une montre carte de GPS, d'avoir le minimum côté smart et c'est assez bien fait. Qu'en est-il maintenant des notifications d'appels Oui, parce que je vous vois la mèche, il ne sera pas possible de répondre à des appels directement depuis la montre. Lorsque quelqu'un va m'appeler, ça va me l'afficher sur la montre, comme ça. Incoming call, Panacotech. Je vais pouvoir du coup le rendre silencieux en ignorant la notification. Ou bien je vais pouvoir aussi directement, vous allez voir refuser l'appel en cliquant sur le bouton du bas. Qu'en est-il maintenant des notifications des SMS lorsque je vais recevoir un SMS plutôt long La montre va bien entendu m'indiquer que j'ai reçu un message mais le message malheureusement sera tronqué on aura quand même pas mal d'informations hein, sur le texte regardez il y a quand même un bon pavé qui passe ce sera donc tronqué on n'aura pas tout le message mais dans 90% des cas vous allez pouvoir avoir voilà, à part si on vous envoie euh, un pavé pavé pavé vous allez pouvoir lire la plupart du message parlons maintenant de la musique en prenant le petit cap qui est fourni avec la montre en le mettant à la montre et en le connectant à l'ordinateur vous allez pouvoir transférer des musiques en les transférant comme sur un lecteur mp3 la montre apparaîtra comme un périphérique comme une clé usb peu importe et vous allez pouvoir transférer manuellement les musiques on aura du coup cette petite fonctionnalité assez smart qui vous permettra voilà, de passer du bon temps dans un exercice physique malgré que on ne puisse pas, par exemple, connecter un service de streaming directement à la montre. C'est à peu près tout pour les fonctionnalités dites smart. Maintenant, on va pouvoir évoquer les petites fonctionnalités smart secondaires. Pouvoir évoquer, bien entendu, qu'il y a une boussole, même si là, ça sera plus une fonctionnalité sport à la base. Et le fait qu'on va pouvoir avoir un mode ne pas déranger et un mode nuit. On aura aussi quelques petites fonctionnalités. Que je peux classer dans Smart comme le timer, le chronomètre, le minuteur en gros, l'alarme. Et bien entendu ici la possibilité de vérifier les signaux satellites. Est-ce on capte bien le satellite Afin d'avoir notre connexion GPS. Ensuite la dernière fonctionnalité qui sort de l'ordinaire pour une mon carte du GPS c'est le contrôle de la caméra. Ce remote control va vous permettre de contrôler à distance votre GoPro ou votre Insta360. Je vais rechercher ma GoPro hein, qui était dans un placard depuis assez longtemps. Et hop c'est connecté, il me suffira du coup pour prendre une photo d'appuyer sur le bouton ici et ça prendra directement C'est une fonctionnalité plutôt intéressante pour ceux qui font voilà, du trait du VTT Et qui ont toujours une GoPro sur la tête pour pouvoir voilà, actionner et désactionner la GoPro sans avoir à se prendre la tête avec les ou à cliquer sur le bouton le suivi de santé les amis va se retrouver principalement sur la montre, mais aussi vous allez voir qu'il y aura beaucoup plus d'indications sur l'application. On va du coup pouvoir retrouver notre suivi de santé directement sur les widgets de base, avec les calories brûlées, les minutes d'activité, les minutes actives, le nombre de pas, le nombre d'étages, les performances de course, la charge d'entraînement, pareil pour la récupération, puis on aura en données de santé quotidienne, la fréquence cardiaque, le sommeil et la température cutanée. A chaque fois, il sera possible de cliquer sur le widget pour avoir un peu plus d'informations. Par exemple, sur le sommeil, ou si je veux aller voir la fréquence cardiaque, j'aurai le suivi plus précis de la fréquence cardiaque. On va pouvoir faire de même pour le nombre de pas et le nombre de calories. Sans souci. Ces données de santé quotidienne vont se retrouver aussi sur l'application. Je vais lancer l'application Coros, je vais synchroniser ma montre et j'aurai voilà, mes différents widgets avec mes différentes informations de santé. Calories, durée d'exercice, pas, fréquence cardiaque, sommeil. Dans la même optique, vous allez pouvoir cliquer sur chaque donnée pour avoir une vue plus étendue et plus précise des de l'activité quotidienne. Si je clique sur calories, je vais avoir sur la journée ou même sur la nuit hein, parce que moi je fais beaucoup de marche la nuit, toutes les calories que j'aurais dépensées. Ça va être la même chose pour le nombre de pas et pour la fréquence cardiaque vous allez pouvoir aussi cliquer pour voilà, étendre le graphique et suivre avec plus de précision. L'analyse de sommeil en est de même, vous allez pouvoir du coup avoir le graphique d'analyse de sommeil. Cette analyse va être détaillée en plusieurs phases, phase réveillée, phase sommeil léger, phase sommeil profond. Vous allez avoir en haut des informations assez intéressantes sur le sommeil, le sommeil total, la zone de fréquence cardiaque pendant le sommeil, la fréquence cardiaque moyenne pendant le sommeil. Et bien entendu pour chaque zone, le temps dans chaque zone de sommeil. On va pouvoir aussi regarder notre fréquence cardiaque tout au long de notre sommeil. Ça c'est mes données de santé. Dans ma journée. Ensuite on va voir des fonctionnalités un peu plus avancées. On va voir par exemple, lorsqu'on va aller sur le widget, le HRV test. La Vertix 2 est dotée d'un électrocardiogramme et celui-ci est utilisé pour faire ce test. Ce test de variation de fréquence cardiaque va vous donner un score entre 1 et 100. Plus est élevé, mieux c'est. On va du coup cliquer dessus. Et on va suivre les recommandations. Il va falloir avoir un doigt sur le bouton et un doigt sur la bague, sur le cadran. Et la mesure sera prise. Une fois fini, on va me donner un score. Là, on me dit que mon niveau de stress est moyen. Ensuite, on va avoir la même chose dans le menu... Une application pour prendre la saturation en oxygène. La SPO2. La mesure se prend. Et voilà, j'ai ma mesure de la SPO2. Une fois prise ces mesures apparaîtront sur l'application. Voilà grosso modo pour la santé. Maintenant, on va parler bah, du plus gros de cette montre, c'est les fonctions de sport. Passons maintenant à la partie sport. Je vous l'avais montré un petit peu dans la navigation. On va cliquer ici et là, on va voir tous mes sports disponibles. On va avoir pas mal de fonctionnalités liées au sport. Déjà, les profils sportifs, une liste de 27 profils sportifs différents. Puis, couplé à ça, on va voir la cartographie, la navigation et le suivi d'itinéraire. On va voir ça ensemble. On va avoir du coup 27 profils différents et on va avoir une liste de sports vraiment très très complète. Hein, allant du coup du running, des... tous les styles de running, que ce soit course sur tapis, course à l'extérieur, qui sera un profil de sport. On va voir le... la marche, la randonnée le vélo, euh, l'escalade et oui on aura une grosse partie escalade avec un profil pour en gros pour les experts hein, pour les pros d'escalade donc ça ça va être vraiment euh, quelque chose qui va se distinguer aussi des autres montres concurrentes on va avoir des sports nautiques des sports multisports la gym, etc, etc, alors même jusqu'au sport en montagne. Lorsqu'on va partir un sport, on va partir sur un sport basique, on va pouvoir du coup le démarrer ou ajouter des intervalles. On va pouvoir configurer directement sur la montre et aller dans settings pour si on le souhaite, ajouter une euh, navigation, un suivi d'itinéraire, des alertes d'activité, etc., etc. On a configuré tout ce qu'on veut, on appuie sur Start, le GPS est en train d'être cherché. Une fois qu'il est trouvé, on peut lancer et on, coup, et on aura du coup notre suivi très précis du GPS. Lors de l'activité, en fonction des profils, on aura les différentes données, hein les différentes données d'exercice, que ce soit le rythme cardiaque, l'ombre de tour, le training load, etc., etc. Et on va pouvoir du coup, en se tournant comme ça la molette, y accéder. Si j'appuie, je peux verrouiller l'écran, je peux déverrouiller l'écran. Lorsque je vais appuyer en bas, je vais pouvoir lancer un tour. Et si je reste appuyé, je vais pouvoir toujours accéder à mon menu. C'est-à-dire que je vais pouvoir accéder à mon menu et aller par exemple hop, dans les musiques pour écouter mes musiques. Ou même au-delà de ça, si je n'ai pas ajouter de navigation à la montre je vais pouvoir directement aller sur la map pour mettre en pause on appuie une fois puis on peut finir on peut faire finir et c'est fini ensuite notre activité va se retrouver directement sur l'application on va la retrouver avec notre suivi gps la carte derrière puis différentes informations comme la durée le rythme le meilleur kilomètre la fréquence cardiaque moyenne les calories et aussi des graphiques comme l'allure la fréquence cardiaque la cadence la longue foulée la longueur de foulée la puissance de course et l'élévation Pour finir avec l'effet de sport Lorsqu'on fait une séance même en indoor Vous allez avoir des informations telles que la fréquence cardiaque L'effet de sport Avec bien entendu les calories et les données liées à la fréquence cardiaque C'est assez complet et même pour quelqu'un d'assez amateur Vous allez avoir une bonne précision Et une compréhension assez global Avant de parler des autres fonctionnalités sport, je vais vous parler de la plateforme web Coros, la nouvelle plateforme web. C'est le Coros Training App. Lorsque vous allez vous connecter dessus, vous allez pouvoir avoir une interface web. Ça va vraiment cibler la partie sport avec un tableau de bord, des analyses de données, etc. etc. Vous allez pouvoir avoir un calendrier avec vos listes d'événements, des résumés, il y aura des explications. Bref, c'est plutôt pas mal d'avoir lancé cette plateforme web en complément de l'application. C'est assez récent chez Coros, donc on a hâte de l'avoir évolué. Continuons avec les autres fonctionnalités sportives. Lorsque je vais aller sur l'application, je vais pouvoir voir mes sports et je vais pouvoir aller hop ici pour accéder à d'autres fonctionnalités. Je vais pouvoir avoir par exemple prédicteur de course, entraînement, plan d'entraînement, mon itinéraire préféré, carte thermique et musculaire, etc. etc. Lorsque je vais cliquer sur entraînement, je vais pouvoir créer un entraînement. Un entraînement de course à pied en disant je vais faire un échauffement, je vais choisir... Le, le seuil de fréquence cardiaque de cet échauffement, je vais gérer mes différents intervalles, je vais pouvoir en créer, en ajouter, etc. etc. Est-ce que je veux que ce soit basé sur la fréquence cardiaque, sur le temps, c'est à vous de voir. Pareil pour plan d'entraînement, je vais pouvoir créer un plan d'entraînement en répartissant différents entraînements sur ma semaine. Avec de la nage, avec de la course à pied, ce que je veux. Pour mon profil sportif mon itinéraire préféré on va parler juste après dans la navigation sur la carte thermique musculaire elle va vous donner en gros des données concernant la musculation bah, de vos différents muscles hein, biceps deltoïdes etc etc en fonction de ce que vous avez travaillé précédemment Le record personnel va vous permettre de voir vos records personnels regardons du coup ces autres fonctionnalités sur la montre lorsque je vais vouloir lancer un sport je vais pouvoir remonter et lancer par exemple mon training plan avec voilà Aujourd'hui, j'ai ça à faire, la nage, ce que j'ai ajouté. Bref, vous aurez compris le principe, vous allez pouvoir suivre vos entraînements ou vos plans d'entraînement depuis la montre directement. Ensuite, parlons du suivi d'itinéraire. Déjà, évoquons la partie un petit peu navigation. Vous allez pouvoir, du coup, accéder à une map. Je vous l'avais montré, vous allez pouvoir, hop, défiler sur cette map de façon tactile, dézoomer, zoomer, afin de pouvoir avoir cette cartographie et de vous repérer. Ensuite, vous aurez aussi la fonctionnalité navigation. Commençons par parler de la partie navigation et cartographie. Alors comment fait-on On a deux méthodes pour ajouter des itinéraires depuis l'application. Soit en sauvegardant directement des courses issues d'un entraînement que vous avez fait par exemple je vais sur un entraînement et je fais exporter les données, puis ajouter à mes itinéraires. Une fois qu'il est exporté vous allez pouvoir le retrouver dans mon itinéraire préféré et vous verrez on va le retrouver aussi sur la montre Ensuite je vais vous montrer la deuxième méthode, vous allez pouvoir télécharger un fichier GPX depuis votre téléphone directement en le transférant par exemple depuis votre ordinateur. Soit vous, vous l'envoyez dans vos fichiers de vos téléphones, soit bah, je sais pas, vous vous débrouillez avec un mail etc Vous cliquez dessus et vous faites par exemple ouvrir avec KOROS ce parcours apparaît dans l'application et j'aurai juste à faire enregistrer et j'aurai du coup ces différents itinéraires une fois que je les ai je vais pouvoir du coup revenir sur ma montre une fois qu'elle est synchronisée je pourrai du coup y accéder directement depuis navigation ou je pourrai du coup y accéder depuis le sport en allant dans setting navigation je lance la course et j'aurai mon tracé suivi GPS. Voilà, grosso modo, pour les fonctionnalités sportives. Après, dans les paramètres, vous allez pouvoir changer certaines informations hein, euh, que vous aurez pendant votre sport, les messages d'alerte, le fond, est-ce que vous voulez que ce soit noir et blanc Vous allez pouvoir aussi aller calibrer le baromètre, choisir quand la fréquence cardiaque sera prise. Et bien entendu, dans Satellite Setting, vous allez pouvoir... Choisir si vous voulez avoir tout activé, le whole system avec le dual fréquence pour avoir une euh, précision GPS parfaite. Choisir tester le signal, le format. Voilà, grosso modo, pour le sport, vous avez compris que cette montre a beaucoup de possibilités. Je pense que vous allez pouvoir aller encore plus loin dans son exploitation. Elle conviendra à beaucoup de profils, hein, que ce soit des amateurs, des semi-pros ou même des professionnels. Maintenant, on va parler un petit peu de la précision. Je pense que vous vous en doutez, j'ai comparé ma Coros Vertix 2 avec mon cardio mètre ceinture, qui est vraiment plus proche hein, de mon cœur qu'une prise sur le poignet. Et vous, vous en doutez, mais la précision de la Coros est vraiment très bonne. De même, j'ai aussi comparé la pression GPS de la montre avec celle de mon téléphone et on voit que la précision est presque parfaite. C'est vraiment une des plus précises que j'ai pu tester. Voilà pour le sport, maintenant parlons de l'autonomie. Qu'en est-il maintenant de l'autonomie Je vous l'avais annoncé, on a vraiment des caractéristiques techniques sur l'autonomie, vraiment oufissime. Certaines données sont même pas testables à mon niveau, parce que je ne pars pas faire des trails, des treks, avec un suivi de GPS pendant des centaines d'heures. Mais à mon niveau, j'ai quand même testé de voir ce que ça donnait. Mais avant ça, je vais vous montrer que vous avez aussi le mode batterie usage. Ce mode va vous permettre d'estimer, d'estimer combien de temps il vous reste. Là, je suis à 62%, et par rapport à ma dernière utilisation, des 12 dernières heures, il me reste... 5, 25 jours d'autonomie. Ça va de nous donner du coup une bonne estimation par rapport à ça. Après vous allez pouvoir jouer sur l'autonomie en désactivant par exemple le dual GPS, euh, etc., etc. Ouais vous l'aurez compris, l'autonomie, c'est parfait. Maintenant parlons de mes points positifs et mes points négatifs. Mon premier point positif de cette montre, ça va être les fonctionnalités de sport et notamment la cartographie qui est vraiment poussée à l'extrême et qui est parfaite. Bien entendu, cette bonne cartographie, cette bonne navigation est liée au système vraiment très précis de GPS. Le deuxième point positif, ça va être l'autonomie, hein. c'est ce qu'on cherche sur les montres connectées, surtout euh, cardio GPS, qui vont nous permettre d'aller loin, plus loin, et toujours repousser nos limites, sans savoir à se prendre la tête sur est-ce que j'ai chargé ma montre. Le troisième point positif, ça va être la possibilité d'avoir d'autres fonctionnalités plus smartes, hein, comme la musique. Même si je trouve que ce n'est pas forcément le mieux de devoir transférer des musiques depuis l'ordinateur sur la montre, ça ouvre quand même des champs de possibilités à ceux qui veulent mettre de la musique tranquillement sur leur montre, leur sortie sportive sans parler de la petite fonctionnalité pour contrôler la gopro qui est plutôt intéressante au niveau des points négatifs on a quelques points qui sont des points d'amélioration on a vu que la fonctionnalité de variabilité de la fréquence cardiaque va utiliser une partie ECG et c'est dommage de pas avoir carrément une application ECG pour pouvoir voilà regarder un ECG depuis la montre je pense c'est parce qu'il faut certainement pour écrire une fonctionnalité ECG des certifications, etc., au niveau de, de l'État ou de l'Europe. Donc, avoir si c'est ça, mais c'est dommage parce que on aurait pu exploiter cette ECG comme on a une montre pour vous qui a un véritable ECG dessus. On a aussi un petit point d'amélioration, on a le Wi-Fi pour faire les mises à jour, ça aurait été plus simple de pouvoir faire des, transférer les musiques via le Wi-Fi par exemple, ou via le Bluetooth depuis le téléphone. Le deuxième point un peu négatif, ça va être au niveau du suivi de santé quotidien. On aurait aimé avoir un peu plus d'informations, plus d'explications sur l'application, bref, une application sur ce côté un peu plus étoffée, comme on le retrouve sur la partie sport. Voilà les amis pour mon test de cette Coros Vertix 2. En attendant la prochaine vidéo n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions vous les mettez en commentaire. Merci à bientôt sur ma chaîne.